On est un peu des contrariens. Euh, le taylorisme ou euh, l'approche Teller, euh, ré révolution industrielle euh, depuis 100, 100 ans, pratiquement. Euh, taxé euh, ou prédominant, euh, l'employé a des tâches très simples euh, sur les lignes de production et puis très bien encadré, une définition de tâches, beaucoup de contre euh, Nous, on a pris une approche totalement différente. Euh, on est un peu l'antithèse. On croit aux, aux équipes autonomes. Euh, la pyramide inversée, dans le fond, c'est que on a trois paliers de hiérarchie. Euh, on fonctionne à comité, en comité ici, si on prend nos décisions en comité. Et puis, euh, le comité de direction, le comité des opérations, on parle d'à peine huit euh, personnes. Et puis, ces huit personnes-là euh, n'ont pas euh, 90 personnes à leur emploi. C'est le contraire. Ils doivent servir euh, les gens qui sont sur le terrain, les gens qui sont sur le plancher. Et puis, euh, c'est une approche philosophique, c'est une approche concrète différente du terrorisme. Monsieur Atlas, on a de la misère à s'attribuer euh, une vision à une personne, que ce soit le CEO ou le, le président, ou que ce soit les directeurs. On a tendance à se voir comme des gens qui ont hérité d'une vision et on transforme à notre tour. Euh, le débat étant au centre des transformations chez Adfas, on ne peut pas s'approprier la vision. En tant que tel, j'aime croire que j'ai participé, mais je ne suis qu'un de ceux qui ont participé à cette transformation-là chez Adfas. Mm. Mon rôle de partenaire RH chez AdFast est d'abord un rôle stratégique, euh, puis un rôle de, de coach également euh, au sein de tous les travailleurs de AdFast, mais essentiellement euh, par rapport aux gestionnaires euh, qui seront et qui sont la voie euh, du changement 4.0 chez AdFast. Les gestionnaires, euh, clairement, doivent adopter euh, un mode euh, collaboratif. Euh, les gestionnaires doivent clairement être propulseurs de sens, de, de la même façon qu'un partenaire RH c'est un propulseur de sens, de façon à créer une cohésion euh, au sein, euh, sein d'une organisation. Euh, les gestionnaires doivent apprendre à apprendre, les gestionnaires doivent apprendre à collaborer et, et probablement à, à sortir des schémas classiques en contexte 4.0. Comme le disait Yves précédemment, AdFast est en mode de pyramide inversée. La pyramide inversée part de l'opérationnel et l'opérationnel nourrit en fait, les décisions, nourrit les stratégies, et, et c'est eux-mêmes qui nourrissent les projets. Euh, donc on part du principe que chaque individu euh, a un potentiel idéal, euh, que chaque gestionnaire doit développer. Euh, donc on, on, on part des compétences, des capacités de chacun, et on considère euh, que l'innovation s'apprend.